Ça fait très très plaisir, on est très très heureux d'avoir travaillé d'arrache-pied et d'être arrivé à ce résultat, d'être dans le top 10 des meilleures agences d'un grand réseau français. Aidez les gens Je ne sais pas si on se démarque vraiment de nos concurrents, je ne sais pas si on a quelque chose en plus ou en moins, ou si eux ont quelque chose en plus ou en moins que nous. Par contre, je peux vous dire que chez Sim Luxembourg, nous sommes des personnes extrêmement humaines qui avons compris que vendre une maison, c'est bien plus que vendre des briques. Travailler intelligemment, travailler durement et tenir ses engagements.